Bonjour à tous. Merci d'être des nôtres. Avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à remercier le président salle, mon cher ami Maki, et, et tous les Sénégalais pour leur accueil chaleureux. J'ai été reçu avec et j'apprécie la teranga sénégalaise. Le Canada et le Sénégal entretiennent des relations solides depuis longtemps, basées sur une langue et des valeurs communes, des valeurs comme la démocratie, l'égalité et la paix. Or, ce qui nous amène aujourd'hui, ici, aujourd'hui, c'est d'abord une ambition commune pour l'avenir. Les défis auxquels notre monde est confronté sont nombreux, on le sait. Les changements climatiques, les inégalités sociales, les menaces à la sécurité et à la paix, et j'en passe. Des milliers de kilomètres et un océan séparent le Canada du Sénégal, mais ces enjeux nous touchent tous. Dans notre monde interconnecté, la collaboration entre pays qui partagent non seulement des valeurs similaires, mais une vision similaire de l'avenir auquel ils aspirent est plus que nécessaire. C'est donc dans cet esprit d'amitié que nous sommes en visite au Sénégal cette semaine et notre, notre séjour s'annonce chargé. Plus tôt ce matin, je me suis rendu à l'île de Gorée. J'ai été bouleversé et ému de retracer le passage douloureux et déchirant emprunté par tant d'hommes et de femmes contraints à l'esclavage. Je me souviendrai de cette visite toute ma vie. Par la suite, je me suis entretenu avec le président Sall. Nous avons eu la chance de discuter des défis et des opportunités qui se présentent à nous. D'abord, nous avons réaffirmé notre engagement à faire rayonner la francophonie. En tant que fier pays francophone, nous savons que c'est essentiel d'investir dans nos jeunes, de faire rayonner notre langue dans le monde numérique et d'offrir à tous les francophones du monde une chance réelle et égale de réussir. Le Président et moi avons aussi mis l'accent sur l'économie et nous sommes fixés comme objectif d'accroître le commerce entre nos deux pays. Le Sénégal est le moteur économique de l'Afrique francophone et un pôle commercial majeur sur le continent. Pour les entrepreneurs canadiens, ça représente une opportunité en or. En multipliant les ponts entre nos deux pays, les entreprises pourront étendre la portée de leurs activités, créer de bons emplois et contribuer à la croissance de nos économies respectives. Finalement, nous avons discuté de la contribution du Canada aux efforts de maintien de la paix dans la région. Le Canada participe avec le Sénégal à la MINUSMA, qui a pour but d'instaurer la paix et la stabilité au Mali. Nos courageux membres des Forces armées risquent leur vie ensemble pour assurer la sécurité du Sahel. De plus, l'été dernier, le Canada a été invité à se joindre à l'Alliance pour le Sahel à titre d'observateur. L'objectif de cette plateforme, lancée par la France, l'Allemagne, l'ONU et la Banque Africaine de Développement, est de financer des initiatives qui font la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Ces démarches sont la preuve que les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal, peuvent compter sur le Canada alors qu'ils font face à ces défis importants. Later today, I will attend the inauguration of a new International Development Research center here in Dakar. Across Senegal, young people are shaping the future. Scientists and innovators are taking on the greatest challenges facing our world, like climate change and gender inequality. They have enormous talent and potential, and Canada wants to be their partner. With this new office, we want to help those young people reach new heights and make sure everyone can play a role in shaping the future. Canadians have heard me say this many times before. But the only way to build that more prosperous future is to include women and girls. That's why the Canadian government will invest $10 million with the World Bank to support girls' education in science, technology, engineering and mathematics. We will also fund research with the IRDC to improve sexual and reproductive health and make additional investments to help women become agents of change. In fact, It is a cornerstone of our development policy because when women and girls succeed, economies grow and entire countries thrive. On doit arrêter de demander pour l'inclusion des femmes et des filles, et plutôt demander comment on peut continuer de tolérer leur exclusion. Nous connaissons les faits, nous avons vu les données, nous constatons les résultats positifs augmenter la participation des femmes dans tous les domaines mène à de meilleurs résultats, pas juste pour les femmes, mais pour nos entreprises, nos communautés et notre économie. Demain, je rencontrerai des femmes sénégalaises qui participent aux missions de la paix grâce à la participation du Sénégal à l'initiative ELSI et son engagement à inclure plus de femmes dans ce domaine. J'aurai également l'occasion de m'entretenir avec des jeunes à l'Université chez Anta Diop et d'échanger de, avec des représentants du milieu des affaires. Toutes ces activités nous permettront de tracer les grandes lignes d'une coopération renouvelée entre le Canada et le Sénégal. Je suis très heureux d'être ici à Dakar cette semaine pour discuter de l'avenir de notre relation et je suis impatient de poursuivre notre programme. Mais encore une fois, je tiens à remercier sincèrement mon ami Maki de son accueil chaleureux. J'ai hâte de poursuivre notre travail conjoint et de continuer à découvrir ce magnifique pays dont tu m'as tous si souvent parlé. Merci Maki. J'ai hâte de prendre les Merci questions. Justin.